Normalement, mon bureau PearlTreeze est organisé de cette manière ici. C'est-à-dire que d'abord, ici, il y a mon nom, mon prénom. Je vois que j'appartiens au collège Pierre-Emmanuel. Ça, ça veut dire que c'est une institution scolaire. Premièrement, j'ai un raccourci vers devoir fait. On voit que c'est un raccourci parce qu'il y a la flèche qui me permet d'avoir accès à tous les travaux des différentes matières. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je vais pouvoir aller, euh, par exemple, sur anglais. Là, j'ai des, des cours de Madame la Desbats et ça me permet d'y accéder. Et donc, c'est là que je vais trouver tous les travaux à faire. Pour revenir en arrière, j'appuie sur cette flèche, sur celle-ci, pas sur celle-là, la première. Et euh, si, par exemple, je viens en EIST, ça se présente un petit peu différemment, mais c'est toujours le même principe. Il y a un raccourci vers les différents cours de EIST. Je reviens à nouveau en arrière. Attention, la flèche n'est pas tout à fait toujours au bon endroit. Je viens jusqu'à ce que je trouve mon nom mon prénom. Il y a donc premièrement ce raccourci vers devoir fait. Si je ne l'ai pas, je le demande à mon professeur principal. Ensuite, il y a un dossier par matière. Un dossier par matière qui est privé ce qu'on voit avec le petit cadenas. Et par exemple, ici, je vois que mon dossier de PS, j'ai oublié de le rendre privé. À ce moment-là, je clique dessus, je viens ici sur Pierre-Emmanuel, et je le rends privé. À l'intérieur de ce dossier, j'ai une autre collection où je vais mettre tous les travaux que je rends au professeur, cette collection. Je mets donc mon prénom, la matière, la classe, travaux rendus au prof. Il y a les deux petits bonhommes. Ça veut dire que j'ai fait, fait équipe avec le professeur concerné. Et si je reviens ici, par exemple, je vois que là, en musique, ma collection est bien privée, mais il y a marqué 0. Ça veut dire que je n'ai pas fait la collection partagée avec le prof. Je viens dedans. Je viens sur « plus » pour « ajouter »,« une collection »,« Cécile »,« musique »,« sixième B »,« travaux partagés avec le prof », je viens en faire « équipe », je cherche « professeur » et je vais chercher donc mon professeur de musique, donc « monsieur Martin »,« ok »,« ajouter », et donc maintenant je vois bien la collection avec les deux petits bonhommes. Quand je reviens en arrière, j'ai bien le 1 qui signifie que j'ai bien une collection à l'intérieur.